Nous allons maintenant montrer comment transférer une production web du modèle documentaire Opal vers la plateforme Sakai. Pour cela, il suffit de cliquer d'abord sur un item de support web qui va nous servir donc à générer cette production. Et ensuite, dans cet item de support web, de cliquer sur l'onglet web, publication web en fait. Cette euh, publication web nous permet donc de générer un fichier zip qui contient l'ensemble de notre production web. Donc, on clique sur le bouton Générer et, lorsque c'est terminé, on va télécharger le fichier zip qui contient l'ensemble des fichiers de la production. On va enregistrer cela sur son disque dur, à l'endroit quelconque. Et maintenant on va aller dans notre navigateur, dans sa caille et on va cliquer sur l'outil ressources. On va se mettre là où on souhaite enregistrer cette production, Donc, par exemple ici dans un répertoire qui s'appelle libre. On clique sur le bouton ajouter, puis déposer fichier. Et ensuite, à l'aide du formulaire ici, eh bien on va Cliquez sur le bouton parcourir pour sélectionner le fichier zip. Et ensuite, le transférer, à l'aide du bouton déposer ici, transférer donc le fichier zip vers la plateforme Sakai. Ça peut prendre évidemment un petit peu de temps en fonction de la taille de ce fichier, de la rapidité de votre connexion. Et lorsque c'est terminé, eh bien, il va nous rester à dézipper le Fichier pour récupérer, pour accéder à nos fichiers de production. Pour cela, eh bien, en face du fichier zip, on fait un petit peu de place, voilà. Eh bien, on va dérouler ici le menu Action et sélectionner Ouvrir archive zip. Là aussi, ça va prendre un certain temps en fonction de la taille de ce fichier zip. Et au final, nous obtiendrons un répertoire du même nom ici que le fichier zip, mais qui contiendra l'ensemble des fichiers décompressés. On entre maintenant dans ce sous-répertoire, et le fichier ici, index, alors il y a des, bien sûr d'autres répertoires, hein, mais ce qui est important, c'est ce fichier ici, index, et en cliquant sur ce fichier index, eh bien, on obtient notre site. qui est donc notre production opale.